Écoutez moi les petits farfadés de limoges, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez voir une compo impressionnante, un hein, setup monstrueux. Que la statistique gigantissime Bref, cette game est rare, cette game est extrêmement intéressante, elle va vous en mettre plein les yeux, elle va vous faire progresser également, vraiment, regardez-la dans son entièreté, parlez-en autour de vous, mettez votre grand-mère, votre grand-père à Battlegrounds, juste pour qu'il ait l'occasion finalement de visionner cette vidéo et de biter quelque chose. Bref, cette vidéo est incroyable. On va parler rapidement d'Instant Gaming, vous savez en ce moment c'est le Black Friday, il y a à chaque fois euh, sous mes vidéos un petit lien pour évidemment profiter de plein d'offres, sur tous les jeux, toutes les consoles, grâce à Instant Gaming. Mais avec le Black Friday, c'est encore moins cher. Finalement, les offres sont encore plus dingo. Euh, c'est un nouveau lien qu'il y a euh, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, ce sera le dernier jour pour profiter euh, du lien, profiter de toutes les offres. Donc, voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil et à faire euh, quelques emplettes. Euh, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Sur ce, bon visionnage. Il n'y a pas Murloc. Il n'y a pas Murloc, mais y il a... y a ce qu'on aime. Ara, Gangro. Enfin, pas Gangro. Ara, Tarek Goza, démon. Avec Alakir. C'est un peu trop forcé de prendre Alakir pour ce spot, non Après, il y a Elise qui est cool. Ou Faelin. Faelin c'est bizarre, mais... Faelin c'est drôle. Bon, en vrai, Faelin ça fait 1000 ans. C'est moins fort qu'Elise, mais ça fait 1000 ans, donc je le prends. Merci NitroG! Merci beaucoup, NitroG42 pour le Prime! Merci, c'est super sympa, merci beaucoup! Et merci, à, merci Thomas! Offre 5 abonnements à Alpharians, Tarkinou. Voilà ce Attendez, au début c'est pas évident. On va prendre ça, ça marche bien avec la quête, avec les quêtes. Euh, Pramedes ou Archer? Y'a pas Mecha, donc plutôt Archer j'imagine. C'est fort mobile, c'est trop fort. C'est mobile en plus. Ok. Euh, donc merci Thomas qui offre un abonnement à AlphaRians, PLZ pour les intimes. Akafeno et Witek CR. Merci beaucoup. C'est super super généreux. Merci infiniment. Salut Dextre. Dextre Ibi, comment ça va Hello, hello On veut le... On va hop. Est-ce qu'on gèle le chat Ou est-ce qu'on fait des rolls Théotard est pas mieux que Fort Mobile c'est la meilleure carte hein, quand il n'y a pas Murloc. Ça c'est plus 16 plus 16 à la fin du tour. Théotard pour faire plus 16 plus 16 c'est pas évident, il faut des pièces. Hein. Vaut mieux avoir Fort Mobile et rajouter Théotard de l'inverse Ah, Fort Mobile c'est... Quand il n'y a pas Murloc, c'est incroyable comme carte. Par contre, je... peut-être qu'il faut prendre le chat ou alors on fait des rolls. Honnêtement, j'ai pas trop envie de jouer les chats vu la taverne qu'on me propose. Bon, par contre, ça va être compliqué d'aller chercher la 6. Et bon. On verra, on verra. Oh, super. Super, parce que comme ça, on n'est pas obligé de roll et perdre des pièces. On a ça. Et après, on a soit euh, Parieuse, soit Gardien. Je pense que Parieuse est meilleur. Dans le sens où, en termes de board, on est déjà pas mal. Hein. 4-1, 3-3, 3-1, c'est OK. Ouais. Bon Elise était meilleure. Hein. Là c'est vraiment parce que Phylen euh, le skin est sympa et puis je, je l'ai pas trop joué dans cette méta vu que c'était pratiquement un trash tier, enfin, c'est toujours pratiquement un trash tier. je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ah je pense que l'emporter quand même. Oh pas forcément. Ah si. Il a une bonne, bonne sortie lui aussi. Hein. 4-4-3-2 c'est tellement fort. Vos serviteurs ont vraiment tout bon. Déclencher des râles d'agonie. Pour une pièce. Ça lui et lui. Ça le fait en 2 ou 3 tours. En 2 tours on va dire. Si on en rachète un derrière. Donc c'est pas mal. Ça se fait vite. Euh, Minisbeer. pas évident. Minisbeer ici. Et l'arme du crime. L'arme du crime. J'aime bien ça. le du trésor. En vrai. Donc c'est ça. Et ça Le board est loin d'être mauvais. Euh, par contre, au prochain tour, si j'ai pas de... Parce que là, je, dé... je déclenche les deux Raldago. Normalement. Hein. On va moins de faire ça pour être sûr. Peut-être ça. Bref. Ouais. Déclenche les deux raldago et donc euh, il en faut un troisième au prochain tour. Quitte à roll en vrai, franchement. Quitte à up roll, de toute façon j'ai la parieuse. Mais il faut à tout prix que je commence à activer les pièces. C'est comme mon, mes horaires et mon avis général sur Marvel Snap. Alors mes horaires de stream en général c'est euh, un jour sur deux 14h20h, un jour sur deux 10h19h en ce moment. Euh, je fais soit du BG soit du snap. Et Marvel Sap, je trouve que c'est un jeu exceptionnel. Il y a. Ah zut. Il y a un bel avenir, je pense. Il va même cartonner. Oh, ça partait si bien. Oh la chance, la chance <rire> Ça avait deux. L'ascenseur émotionnel, juste pour un combat autour 4. Mais il est incroyable. C'est pour ça que ce jeu, il est dingue. Là, l'ascenseur là, émotionnel, c'est comme si ma grand-mère, elle me disait euh, Je suis morte et en fait, je suis pas morte. Incroyable. Ouh. Trop heureux. Vous vous et en même temps, j'ai été un peu triste à un moment. Ok. Euh, bon Bon il n'y a pas de Raldago Donc on va aller roll Ok on va le prendre lui euh, le faire. On va juste virer ça Après on peut prendre ça mais je pense que avoir un double C'est peut-être plus de sens On vire la 3-1 Ok Mia miam mia, encore du qui brille. Ok, on va commencer à stacker des pièces. On pourra peut-être au prochain tour. Up and roll, on aura une archère. Plus une autre carte. Merci euh, Thomas qui offre un moment Un nono53 nono. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Par contre, il fallait pas demander nono. C'est pas poli de demander un abonnement. Thomas, il est sympa, il t'a abonné, mais faut pas demander comme ça. Normalement, tes parents ils sont censés te le lire quand t'es petit. Pas demander. Bon, c'est. Une... C'est à dire, c'est une bonne nouvelle de perdre, mais on prend quand même 8. Hein. <rire> c'est pas une tant bonne nouvelle. Bon, faut au moins aller chercher le... Non, on y arrivera, non Il tape, on tape, il tape. Ah non, attends, on... il est sur deux, là. C'est cool. Bon. Ville Varden. Mais on a la pièce. Oh, super. Bah, on le fait, hein. hop. Attendez, est-ce qu'on peut pas aller chercher un peu plus haut C'est dur, hein. Non, je crois pas. Hein. C'est un peu risqué. Hein. Non, c'est risqué. C'est risqué, mais c'est tent... <rire> tentant. Hein. Jongleur pour Tempo. Franchement, c'est jouable. Hein. Par contre, faut virer malheureusement la fine bouche. Je sais pas, j'ai un peu peur. Euh, lui, il est resté quand même Taverne 3. C'est Silas qui est déjà naturellement un perso de Tempo. En 5, il y a quoi Ah, il y a des brillécailles, il y a des choses quand même. T'as le seigneur du vide, t'as des machins. Je vais prendre le risque parce que je suis un foufou. Mais. Ouais, je suis un foufou. Et en vrai, je pense c'est peut-être le play quand même. Hein, mais... On va vous démolir là. Allez. Euh, bon on prend 10 mais on le savait Ok franchement désolé Je suis vraiment désolé oh, Pas de soucis D'ailleurs on dit pas euh, je suis désolé On dit je tiens à m'excuser mais... <rire> C'est pas grave je suis à 27 On a les manas. Oh vraiment ça, ça fait tempo. En fait l'idée de ce play là, bon c'est un peu plus risqué mais c'est aussi parce que cette carte là à un moment il faut y avoir accès. Donc comme ça au prochain tour. Comme ça on a le, le fort au prochain tour. On va sûrement acheter la 6-4 mais on va voir. Ok Gangro est cool. Gangro est cool. Hein. Comme ça, on a ah oh, super. On peut dire je suis désolé, on dit je m on dit pas je m'excuse. C'est vrai qu'on peut dire je... après c'est mieux de dire je tiens à m'excuser. Mais <rire> oui, t'as raison. Ok. As en soit t'as raison. Bon, prochain tour on va up. Comme ça, on a un hybride démon et fort. Après, il n'y a, a pas de drame à offrir un abonnement. Faites pas un débat là-dessus, mais. Et les gens qui offrent des abonnements, il ne faut pas leur demander, quoi. Merci Lumar pour le Prime. Gangro est fort mobile dans un lobby sans murloc. Ah ouais, c'est hein. C'est absolument incroyable. T'as jamais vu jouer Naga Tu trouves ça mauvais bah, J'ai joué Naga déjà plusieurs fois, mais c'est pas bon en effet. C'est pas bon. Bah, c'est moins bon que le, les autres en général. En fait, c'est équilibré. C'est-à-dire que c'est bien quand il y a Murloc, parce que tu peux jouer des Boubous Divins, mais ça reste quand même pas fou. C'est trop équilibré selon moi. Tu connais des streams où si tu offres un sub à un mec qui demande... Un mec qui demande, t'as 100 mecs derrière qui spamme pour en avoir un également. C'est dangereux ce truc-là. Ouais, ah, mais là, vous êtes intelligent, vous jouez aux cartes. Des streams de neuneus, ça. Toutes vous êtes pas neuneus, vous. Pas, vous rend plus fort. Et voilà Prends. Qui promet. Enfin, je pense, hein, je sais pas. Hein. <rire> je pose la question. Hein. Peut-être vous l'êtes, mais... Euh... Ça je suis obligé de le garder un petit peu pour tempo. En vrai, c'est des bonnes cartes à manger. Je suis pas obligé de roll. Le problème de roll, c'est que... Là, il y a des 5-5, il y a des 6-4, il y a des bonnes cartes. Je crois que je vais manger ça. Je mange 5. Le problème de roll, c'est que s'il y a une carte qui nous intéresse, on va pas pouvoir la prendre. Non, je fais juste ça. Là, en vrai, j'ai un équilibre qui est intéressant. J'ai ça qui scale, ça qui scale, ça qui tempo. Parce que, mine de rien, je suis quand même... On est tour 8 et lui, il est encore fort dans ce setup. C'est un utopiste, Fichou Pourquoi ah, Je vous connais en vrai. Je vous connais plus que, vous... que ce que vous pensez. Et je vous connais plus peut-être que certains se connaissent. Oui. Vous êtes des joueurs de cartes. Le joueur de cartes, il, est... il a quand même des caractéristiques qui sont différentes de, du, du, de l'individu lambda que vous croisez dans la rue comme ça. Il subit la... tout le monde qui... <rire> qui baisse la tête comme ça. Il a envie de mourir vous avez la joie de vivre, parce que vous jouez à un, un, un type de jeu exceptionnel. C'est pour ça que vous êtes moins énervé aussi. De manière générale, hein, le joueur de cartes est plus heureux parce que bah, il joue au, au plus noble des jeux. Au jeu des rois. Au roi des jeux. Ok, lui, il prend une tartine. Mais En même temps, tout à l'heure, on se venge. Hein. On pourrait BM, mais... <rire> Dit-il le gars après avoir dit qu'on est gentil et tout. <rire> on peut EM, mais c'est pas cool. Vot ok. Sur votre bon, on va prendre Gangro. Hein. On va prendre ça quand même, c'est beaucoup de stats tout de suite. Après, ouais, si c'est des stats. Euh, ça, je pense pas, même si ça a taunt. On peut jouer en monorace. Les rolls, c'est important faudra un Tohant. Oh waouh. Ça c'est strong en vrai. Attendez, on va virer lui. Un de perdu, une pièce on va virer lui. Est-ce que je veux Mama Mama c'est cool hein, dans ce spot. Ça sur Mama. Après j'ai pas forcément envie de jouer contre maître ça. En fait ça rajoute un peu de stats mais pas tant. Mais un peu quand même. Après je peux le garder un tour. Juste un tour au pire. En fait je le garde que si j'arrive à tripler E Ah, je prends juste pour la pièce Là, je suis un peu que ok on va faire ça manque hein. un peu de taunt mais dès qu'on trouve les 2-6 je pense que ce qui peut virer c'est lui quand même ça c'est trop débile dans un compo sans murloc mur tu joues à des jeux de cartes plus classiques taro belote non ah non non Le démon vu que as doublé le gangropter c'est quand même plus 4 plus 2 chaque démon Ouais ouais non c'est vrai Non non c'est très intéressant Après euh, Après c'est peut-être Fort Mobile qui doit virer mais en vrai Fort Mobile il va faire plus 16 plus 16 il faut calculer Plus 4 plus 2 à 5 cartes Ça fait que 5 x 5 4 20 ça fait plus 20 plus 10 Ou plus 16 plus 16 Sachant que le plus 16, plus 16, il peut aller là. Et le 4, 4, là-dessus, c'est strong. Après, j'ai pas encore de taunt. Donc, dans l'absolu, que je suis en train de dire, c'est pas totalement juste. Parce que, pour le moment, c'est que plus 8, plus 8. Non, c'est 20, 10. 32 ou 30. En fait, lui, il donne 2 stats de plus que l'autre. Lui, il donne 32, 32 et l'autre, il donne 30. En tout, non Je juste des mais... pas trop. Bah on le vire. Ça m'embête de le virer en vrai. Je pas. Honnêtement, euh, je pense que le garder c'est vraiment pas mal. C'est rigolo mais. -y, engagez une de ces recrues. En fait je vais juste faire un tour où... Euh, là il y a combien de 6 Bah je fais un roll. On va manger ça. Je vais rester comme ça ici. Ça c'est... Je le, je le garde un peu. Ça me permet de pas me boardlock. Contre-mettre est 100 fois mieux, non Bah, je viens d'expliquer qu'il n'était pas forcément mieux et. <rire> Donc, même si t'as raison, c'est jamais 100 fois, quoi. Moi, je pense qu'il est pas spécialement meilleur, mais après, ça va dépendre. L'objectif, c'est quand même de tripler ça. Le problème, c'est que si je vends maintenant et que je triple lui, je suis un peu embêté. Parce que derrière, j'ai un slot dispo. Donc, mon objectif, c'est de tripler ma trône et quand même de garder Fort Mobile. Parce que Fort Mobile, c'est une carte qui scale. Et mon board a vocation à scaler. Donc j'ai pas envie de virer contre Maître, je suis d'accord avec vous que c'est une excellente carte. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que ça c'est loin d'être une mauvaise carte. Et c'est même une excellente carte également. Je préfère presque virer une matrone que virer un fort. Bon en vrai ça a pas de sens, mais pour le moment en tout cas. En fait si t'as les deux, t'as encore plus de chances de gagner le lobby tu vois. il faudrait le tuer. On va le tuer là non Ouais. Ouais lui il est important à tuer parce qu'il a... C'est quoi Il a euh, l'ardeur dorée. Ouais l'ardeur. C'est chiant l'ardeur. Faut le faire sauter ce gars. C'est moi ou bien ton jeu est ralenti Ouais le jeu est ralenti par euh, l'animation de... de la mort. Vous pouvez l'enlever mais... Ça change pas grand chose. j'ai tellement de pierres en vrai, vrai ça a vraiment été intéressant la salle du trésor je trouve Les animations sont plus lentes que d'habitude, mais pas que la mort, tout. Ouais, mais c'est l'animation la, de la mort qui fait que le jeu est plus lent, je pense. Je pense, hein. Un choix tactique intéressant. Non, héroïne, je prends pas, je pense. Je suis pas obligé. Là je vais d'abord tripler. En fait on n'est pas encore en demi-finale, on est en quart de finale ici. En demi-finale je prends héroïne, en quart de finale je, je laisse la possibilité de ne pas, pas la prendre. Quand je dis quart de finale c'est qu'il reste encore 3 combats. Quart, demi, finale. Euh, en général, hein, après parfois ça fait des spots un peu particuliers. Mais il reste 3 combats, euh, je peux encore me, me mettre sur mon fort mobile. Surtout que si en finale je joue contre j'aurais besoin de... Le scaling supplémentaire, et encore une fois, ce fort mobile, il peut vraiment apporter quelque chose. Là, en vrai, j'ai quand même, avec toutes les pièces que j'ai, j'ai d'énormes chances de tripler au prochain tour, quand même. Par contre, je prendrai une décision au prochain tour. Si je trouve pas de choses à tripler, je virerai peut-être lui, et je commencerai à faire d'autres choses, on verra. Par contre, faudra aller chercher le petit, euh, euh... compliqué, quand même, là. Bon, ça, c'est bien. Il a de la stat. Je pense que ça peut dépendre un peu de la mort de notre. Parce que sa dernière créa, elle sera vraiment grosse, non Pas tant, vrai, pas tant. Non, pas tant. D'ailleurs, il est en train de se dire Mais attendez, je peux exploser là. Je crois qu'il survit, mais. 12. Ouais, zut. La faux est pas assez violente. Faut lui couper la tête. <rire> c'est pas le trip qu'on veut, ça. Ah, c'est sûr quand même. Non C'est énorme. Hein. C'est énorme de puissance. Hein. C'est énorme de puissance. Ouais ça monte des tonnes. Hein. En plus avec le plus 16 à la fin. Vous voyez là typiquement lui il a un board qui est énorme. Là c'est une bataille de une bataille de puissance. Donc ça va se jouer à celui qui va scaler le plus. C'est pas forcément lui. J'ai un scaling qui est supérieur aussi un grâce. Mais là c'est possible que je sois un peu derrière. Bon en vrai ça se joue à rien. Bon, c'est même pas sûr en vrai. Non. Mais typiquement. Vous voyez ça. Peut-être que là vous comprenez plus. Le, le fait d'avoir gardé fort mobile. Parce que là c'est une situation où si j'ai pas fort mobile. Dans ma compo. Bah lui je sais qu'il va me battre à un moment. Vous voyez. Donc c'est très très important le fort. Dans un... Contre un adversaire comme ça. Ça nous donne une possibilité de faire top 1 Alors que sinon on n'a aucune possibilité de faire top 1 Lui il a quand même fort doré hein. Bon ça en vrai euh, normalement c'est facile à tripler je comprends pas trop là Y a Mama aussi qu'on joue Y a Mama aussi Euh. Mounted, euh, non. Bah, pff, en vrai, Mounted à la toute fin. Mais. Essaye, autant essayer de. De, tri ouais, de tripler ça. Roll que tu rolls. On veut un zap doré. Bête. Est-ce que Bête peut gagner contre lui Acheter ça et ça. Il a plus 64, plus 64, ouais. Et moi, j'ai... Euh, je mange les 6, là Ouais, je mange 6 créas. Par exemple, là, il y a combien bon, c'est pas évident à calculer, mais... 17, 17... Euh, 22, 22, 28, 28, 20, euh, 33, 33, 40, 40. Et en PV, il y a 6 8, euh, 14, 40, 19, 19, 23, 23, 26. Euh... 40-31 multiplié par 2 ça fait euh, 80-62 plus 16 ça fait 96 78 c'est ça c'est ça j'ai dit quoi 96-78 j'ai plus 96 plus 78 Ouais, d'accord hein c'est plus que lui tu vois grâce au fort mobile et ça joue à la fin on peut se jouer vraiment sur des mini-détails, hein. genre il peut avoir une 90-90, taper dans ma 92-92 et moi elle reste en vie et là c'est la fin. Y a... Mais vous voyez c'est trop cool les games sans murloc. Hein. Parce que là on peut vraiment se faire plaisir quoi, on joue des grosses des grosses compos et tout. Euh... Moi j'aime trop. Hein. Franchement quand il n'y a pas Murloc le jeu, bah tout le monde le dit hein, mais... Quand il n'y a pas Murloc, le jeu il est génial. Hein. Ouais Murloc le jeu il est... Pff, en fait tu forces trop les compos et ça dénature un petit peu ce qu'est Battlegrounds je trouve. Okay. Bon je peux commencer peut-être à prendre héroïne quand même. J'ai beaucoup de pièces et vu que je joue pas grand chose. Bon en vrai tripler ça serait quand même bien. Ça fait vraiment une énorme créature. Euh, zap, bah zap il sert à rien contre lui. On a dit que on Je réfléchis mais zap, bah zap ça me fait pas, ça m'avance pas trop hein. il ouais, y a toujours euh, Baron avec ça qui est rigolo. C'est sûrement bien. Ça fait beaucoup de points de vie. Est-ce que ça fait tant de points de vie que ça Est-ce que c'est pas mieux un Leroy Ça fait 83 fois 2. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des rip mais... Je pense un peu Après, on va sûrement rester comme ça, sur ce tour. Et... C'est du harcèlement, monsieur. On prend ça pour euh, la finale faire un peu de stats, mais c'est pas grave. Il nous faudra ça pour la finale. Je voulais pas le fort. Il y a eu un fort J'ai je l'ai pas vu. Mais de toute façon, ça sert à rien de l'acheter. Je pourrais pas le tripler. Enfin, technique. Je l'ai pas vu, en vrai. S'il est passé, je l'ai pas vu, my bad. Mais je pense qu'il faut pas le prendre. Euh, c'est Trop difficile à tripler, l'état 26. La voilà, Mama, depuis tout à l'heure. Donc, on va rester comme ça, ce tour. On est à 18. Je pense qu'on a besoin de prendre un peu de scale Même s'il a enlevé le fort pour mettre genre une connerie C'est pas choquant Le problème c'est qu'il est à 31 C'est pas Franchement c'est virable en vrai il faut mieux le mettre en first S'il a même petit de conneries, non Je sais pas Ouais On va faire ça Ah non, surtout que lui il a 3... Ouais c'est ça, il prend 3 forts, donc en tout il y en a 7 je crois, 6 ou 7 en itération, ça veut dire qu'il en reste pas beaucoup. Hein. Et Bob il en garde toujours un pour lui parce que c'est euh... un escroc quoi. La maman elle est cool ici. Ah elle a pas fait le proc Ah j'avais pas la place, okay. Bon ses points de vie ça aide, hein. vous voyez la value là Boum boum Vous voyez je vous en parlais 17 life 2 life Vous voyez je vous en parlais 2 life On reste 2 life grâce au plus 16 qui a été donné au fur et à mesure au fur et à mesure vous voyez Et là ça me permet de gagner le combat Ces deux petites life me permettent de gagner le combat Vous J'aime bien là parce que toute ma justification depuis 15 minutes elle a du sens sur un combat Ok Bon 11 Ok. Et là, vous voyez, il sait qu'on est en train de scaler plus que lui, et on va rester en statu quo. Bon, on va prendre ça quand même, ou alors euh, ça fait un peu beaucoup de cartes tech. On <rire> va roll, je pense. <rire> On va le tripler, lui, hein. Là, c'est gros, là. Jamais. <rire> On sait toujours, mais... Ah, merde, j'ai plus le temps, pardon. En fait, il faut que je trouve un tonte là. Non, oh, c'est con. reste comme ça. Je protège la matronne pour pas que l'entourlooper le, il aille sur le hop de la matronne. Là je pense qu'il est chez lui et il dit bah joué je peux plus rien faire. Je me suis fait outscaler. Tout au long de la game, hein, c'est un travail de. C'est un travail qui a commencé, vous voyez, il y a 7 tours peut-être. Là, c'est possible qu'il joue 0%. Ouais. Et vous voyez, on a même pas eu besoin finalement de rentrer euh, le Leroy et tout. Ouais, elle est jolie cette gamme. Hein. Elle est à montrer dans toutes les écoles de Battlegrounds, je pense. Puis avec Failing, en plus, c'est rigolo. C'est vraiment une merdasse. <rire> c'est vrai, c'est un déchet. Hein. Mais en vrai, le spot était ok. Genre. C'est un déchet, mais il n'y avait pas Mecha, il n'y avait pas Murloc. C'était un peu la course à la, à la puissance. Donc euh, le perso était plutôt, plutôt chouette là. Et ça reste quand même un déchet en général.